Fondateur de la solution Organilog, un outil de gestion des interventions, mais aussi co-organisateur du groupe Meetup WordPress Tour, plusieurs fois conférencier au WordCamp Paris et WordPress Tech, auteur de plugins WordPress dont le fameux WordPress Sitmap Page, il vient nous parler du célèbre CMS WordPress et de son écosystème qui peuvent s'étendre à des projets bien plus poussés qu'un simple site bitrine. Merci d'accueillir Tony Archon. Donc, bonjour à tous, euh, merci d'être présents aujourd'hui. On va parler justement de l'usage de WordPress comme d'un framework, c'est-à-dire pour travailler sur un gros projet qui va durer plusieurs mois si, si nécessaire. Je commence un petit peu en résumant ce que l'on va aborder justement aujourd'hui. En gros, je vais expliquer que WordPress c'est très populaire. C'est souvent utilisé pour des sites vitrines, mais ça n'empêche pas que si on se base sur un socle WordPress, on peut travailler pendant plusieurs semaines, plusieurs mois sur un gros projet. Ça fonctionne aussi et c'est un petit peu l'intérêt que que j'y trouve et que je, je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Je commence par me présenter, Tony Archambault. Euh, je suis développeur web de métier, j'ai lancé il y a maintenant sept ans Organilog, c'est un logiciel pour euh, les professionnels qui, ont, euh, qui sont en situation de mobilité. Et on a euh, lancé également la, la branche Organilog Ingénierie pour faire des projets sur mesure pour justement ces personnes, ces entreprises qui ont du personnel sur le terrain. Je commence par une petite définition euh, pour se mettre un petit peu en bain. Euh, Wikipédia nous explique un petit peu ce qu'est un framework. En gros, ils expliquent, ça désigne un ensemble cohérent de composants logiciels structurels qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou d'une partie d'un logiciel. Euh, OK, Si on essaye de déchiffrer un petit peu, euh, bon, en lisant entre les lignes, on comprend que ça va être un, un socle, une chose qui va nous aider à créer une application ou un logiciel. Et quand on lit entre les lignes de cette définition, ça nous donne déjà le premier intérêt d'utiliser un framework qui va être d'être cadré, d'être structuré. Euh, résultat, si on a deux développeurs qui connaissent un même framework, ils vont travailler plus simplement ensemble, ou l'un va pouvoir reprendre le travail d'un autre, par exemple, plus plus simplement. Euh, et de fil en aiguille, là, maintenant, c'est aussi simplifié, parce que si on doit essayer de, de se dire, ok, euh, euh, comment fonctionne la structure, etc. Bon, avec un framework, ça va être ça va être le cas, et ça va être plus simple euh, de, de savoir où aller chercher la bonne information dans le dans code l'autre intérêt que j'ai envie de souligner ce serait par exemple de ne pas réinventer la roue puisqu'il a des choses qui sont déjà faites dans le framework euh, la structure des manières de travailler des classes des fonctions euh, voilà on n'a pas besoin de tout réinventer donc on gagne du temps et on se concentre sur l'essentiel euh, puisqu'on n'a pas besoin de recréer euh, des choses à chaque fois on peut se concentrer sur la logique métier euh, et se concentrer sur les fonctionnalités qu'on essaye d'apporter au, au projet qu'on essaie de lancer Ok, soit, mais maintenant, du coup, qu'est-ce que WordPress Et du coup, bon, WordPress, c'est un CMS, ça propulse environ 37% des sites web sur Internet. Il y a plus de 56 000 extensions. Euh, on approche même, je crois, les 57 000 aujourd'hui ou dans les prochains jours. Bref, ça permet de comprendre que c'est populaire, et notamment chez les développeurs qui ont quand même étendu les fonctionnalités de base. Euh, voilà, ils ont créé 56 000 extensions, voire plus, pour pouvoir enrichir le socle de base. Donc la structure de base pour être enrichie fonctionne bien. Pourquoi utiliser WordPress sur un gros projet, un projet de développement sur mesure J'ai essayé de résumer quelques petits argumentaires. De base, prenons l'exemple, on dézippe un projet WordPress, on le met en place chez un client, on l'installe, sans rien faire, on sait que déjà, on a un système de gestion de contenu qui va avoir une espace, un espace membre, une gestion des pièces jointes, et il est flexible, extensible, Donc de base, juste ça, voilà, parce qu'on part pas de zéro. En termes de réutilisation, toutes les extensions peuvent être réutilisées sur d'autres projets. Je veux dire par là que, ne serait-ce qu'en fait, on prend un stagiaire qui s'y connaît un petit peu en logiciel FTP, il peut récupérer une extension, la mettre sur un autre projet, si c'est bien fait que ça casse rien d'autre ça ça fonctionne donc voilà c'est ça peut être enrichi et du coup ce que j'explique c'est que la, la structure le potentiel est fait pour être enrichi avec plusieurs extensions s'il y a besoin l'internationalisation c'est possible via une extension ou via po edit et en termes d'usage pour le client on n'a pas besoin de créer le back-office il existe déjà il est relativement complet et ce client va pouvoir faire des tests, donc euh, c'est-à-dire ajouter des nouvelles extensions par lui-même. Bon, on est d'accord, c'est quand même la règle numéro un, si on veut qu'il casse tout, euh, c'est de lui mettre tout ça dans les mains et on est sûr qu'il va tout casser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on enlève le fait de se dire il va, il va tout casser, si on prend quelqu'un qui est un petit peu débrouillard euh, et qui souhaite rajouter, par exemple, euh, une une interconnexion pour faire euh, des envois de newsletter. Sur un projet qui n'est pas basé sur WordPress, vous allez peut-être chiffrer un ou deux jours de travail pour ajouter la fonctionnalité. Euh, prenons l'exemple, 1000 euros euh, de développement pour que vous vous interfaciez avec l'API et euh, les triggers, etc. Un projet basé sur WordPress, on pourrait de base se dire bah, « Finalement, on a juste à télécharger une extension euh, existante, euh, l'installer et euh, rouler jeunesse, c'est bon, c'est directement prêt. » Et ce budget de 1000 euros qu'il a économisé, il va pouvoir l'utiliser pour du développement, euh, pour vous, finalement, sur des choses à plus forte valeur ajoutée. Donc, on va pouvoir aller plus loin dans le projet. Voilà, en gros, quelques petits euh, intérêts, justement, pour expliquer cette base. On repart de zéro pour que tout le monde ait à peu près les mêmes bases pour ceux qui ne connaissent pas forcément WordPress. Euh, déjà, on va comprendre ce qui se cache sous le capot quand on installe un WordPress. En termes de fichiers, on a ce qu'on retrouve là à gauche de l'écran, euh, ce qui est intéressant, c'est wp-config.php qui contient quelques define euh, de, de configuration et le dossier wp-content qui contient les extensions, le thème, les médias, les traductions. Ok. Là, on a déjà la, la base, où on comprend mieux ce socle. Pour la base de données, ce qui est tout de même assez paradoxal, c'est qu'il n'y a que 12 tables seulement. Euh, c'est l'un des CMS où il y a le moins de tables euh, pour quelque chose qui propulse 37% des web dans le monde. Ça reste quand même assez, euh, assez impressionnant euh, d'avoir une souplesse avec si peu de tables. Parce que des tables sont utilisées pour plusieurs usages. Euh, par exemple, WP Post, ça contient les pages, les articles, les images, et vous allez pouvoir l'utiliser pour vos propres projets, euh, créer des types sur mesure. Je prends un exemple. Si vous faites un site pour les cinéphiles, vous allez vous créer un type film par exemple, ou un type euh, acteur. Et vous allez utiliser cette même table, et selon le type, on va pouvoir stocker des choses différentes dedans. Puisqu'on stocke des choses différentes, on ne va pas pouvoir créer des colonnes à cette table euh, qui mélangent plein de choses différentes. Donc on utilise une table à côté qui est WP PostMeta, qui va stocker des données méta sous la forme clé valeur par exemple, pour un film, eh bien, on va utiliser la clé euh, année de sortie du film et on met l'année du film. Pour un acteur, on va marquer euh, le type de film qu'il réalise et euh, à côté, on va marquer bah, cet acteur, il fait des comédies, etc. Donc, on peut enrichir de manière assez souple les informations de base. La limitation à côté de ça, le, le, le, le revers de la médaille de cette souplesse, euh, ça va être peut-être pour... Euh, par exemple, pour filtrer les données, c'est moins évident, quand c'est dans une table à côté, ou pour les performances. Euh, si on prend l'exemple, de si on devait stocker un JSON, euh, on imagine bien que filtrer dans un JSON, c'est un peu galère. Euh, autre chose, il y a la table WP User et UserMeta, c'est le même principe pour stocker les utilisateurs. Et on a WP Options, qui permet d'enregistrer euh, des paramètres, pareil sous la forme clé-valeur. Ça, ce sont des tables existantes que vous pourrez probablement réutiliser pour vos projets, mais derrière, vous pouvez bien entendu vous créer vos propres tables euh, et sortir de ce schéma euh, que, qui est suggéré là pour, euh, pour vos besoins. OK. Et maintenant, euh, prenons l'exemple d'une étude de cas. Un client débarque dans votre agence ou si vous êtes freelance et vous dit « je souhaite faire un projet similaire à Airbnb et on va se baser sur un simple WordPress ». Donc pour rappel, Airbnb, location de logement entre particuliers. Euh, ok, De base, pour la structure, quand on vous dit ça, le point de départ, c'est de penser custom post type, c'est-à-dire type de contenu personnalisé. On a vu tout à l'heure, j'expliquais pour les films, pour les acteurs, et vous allez vous créer logement. Vous utilisez register post type, en 15 minutes, c'est fait, vous avez juste utilisé cette fonction et tout le système a créé même l'interface dans le back-office, dans le tableau de bord du, de, du gestionnaire du site, pour rajouter des logements, les modifier. De base, ils vont avoir qu'un titre, une description, peut-être une photo, euh, mais vous allez avoir envie de rajouter la ville, le prix, le type de logement, s'il y a le wi les horaires d'arrivée, etc. Pour toutes ces données sur mesure, on utilise PostMeta euh, et du coup on va utiliser les fonctionnalités register Meta, add Post Meta, update Post Meta, delete Post, -Meta, delete Post -Meta et get Post Custom pour aller ajouter, mettre à jour, supprimer ou lire les données méta. Pour la structure, là j'ai compté à peu près 4 heures, une demi-journée, juste pour faire le socle, la structure de ce qu'on va retrouver. En termes d'utilisateurs, euh, il va y avoir les propriétaires de logements et les hôtes qui vont séjourner dans les logements. Du coup, on peut euh, prévoir add role, user can, get role. Euh, par exemple, user can, c'est pour savoir est-ce qu'il a tel ou tel droit d'accès. Là, par structure, deux heures à peu près. En termes d'interface, si on enlève le système de gestion de membres, euh, on sait que déjà, pour les visiteurs, il doivent pouvoir visualiser tous les logements, euh, donc la liste, rechercher dessus, et peut-être visualiser un logement. Les fonctions qui vont nous être utiles, il va y avoir get post, enfin au pluriel et au singulier, euh, on peut mettre un paramètre à GetPost avec un S euh, pour aller chercher que les logements, pour rajouter un système de pagination, pour trier dessus, etc. Une demi-journée pour la structure comprendre un petit peu ce fonctionnement-là. La page d'inscription, il euh, y a une page existante en fait, euh, d'inscription, on pourrait se baser sur celle-ci, mais on pourrait aussi créer une page sur mesure euh, pour aller faire un formulaire beaucoup plus complet. Si on veut se baser sur la page existante, il y a des hooks, c'est-à-dire on va s'interfacer euh, à la page existante pour juste euh, faire deux, trois petites choses en plus. Euh, on peut prévoir un jour, mais là, ça va dépendre vraiment euh, ce que l'on veut faire dans le formulaire d'inscription. Espace membre propriétaire, donc c'est-à-dire tout, toute la gestion pour le propriétaire, pour voir ses logements gérés, etc. Euh, la fonction is user isUserLoggedin permet de retourner un boolean et de savoir si la personne est connectée ou non. Current user can permet de voir les droits d'accès de la personne. Et du coup, on va pouvoir créer, un, par exemple, un menu euh, connecté, un menu non connecté. Une fois qu'on a fait ça, pour la partie haute, euh, un jour, ça sera beaucoup plus rapide, ça va être plus simple, enfin, voilà, plus rapidement, puisqu'on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités, les mêmes choses. L'espace administrateur, c'est-à-dire la personne qui gère le site, en soi, euh, je l'ai expliqué, les 15 premières minutes de développement lorsqu'on a créé le Custom Post Type, eh bien, euh, de base, l'interface existe déjà. Cependant, par exemple, pour les logements, on va voir le titre, mais on ne va pas voir les métadatas qu'on a créé Et pour ajouter ces métadatas, on pourrait utiliser des hooks. Alors, je pense notamment à manage underscore logement underscore custom colonne euh, permet justement d'aller se greffer sur euh, les logements et voir les, certaines colonnes sur mesure. Euh, si on veut créer des choses qui ne sont pas dans, la, dans les tables standards, on va devoir créer des interfaces sur mesure et on va devoir rajouter des éléments dans le menu et, le, et du coup add menu page, c'est une fonction qui va nous aider à créer des nouvelles interfaces et add submenu page euh, nous aidera également pour ça. Ok, euh, réfléchissons maintenant sur la logique thème. Euh, si on crée single-logement.php on va pouvoir euh, avoir la page du thème qui sera appelée lorsque on on gère un petit peu ce... Enfin, lorsqu'on veut visualiser un logement. On a d'autres euh, fichiers PHP qui sont appelés. Euh, je pense par exemple à page.php ou frontpage.php pour gérer par exemple la page d'accueil. Euh, vous faites appel à un, à un intégrateur qui a déjà fait du WordPress. Il va connaître tout ça. Il va pouvoir vous le faire très, très simplement. Euh, J'ai compté trois jours de travail. Mais en fait, ça dépend vraiment du thème derrière qui est demandé. Euh, si c'est vous qui le faites si c'est un intégrateur qui a déjà l'habitude etc. c'est à la louche le point que je veux surtout souligner ici c'est l'importance de dissocier le code qui doit être dans l'extension du code qui doit être dans le thème il faut euh, forcément que la logique métier soit dans les extensions dans le thème on fait que la partie affichage donc c'est une erreur un petit peu euh, qu'on qu peut faire lorsqu'on débute et du coup je me mettais mon point de vigilance euh, sur ça en termes d'interaction, quand un utilisateur propriétaire est connecté, il doit pouvoir ajouter, modifier un logement. De manière simple, ajouter un titre, remplir les métadatas, envoyer une photo. Les fonctions, je les ai déjà présentées. Par rapport à la structure qui a déjà été faite, une demi-journée là devrait, devrait être bonne. Ce qui va être plus long, ça va être la partie réservation. Puisque là, on va vraiment créer une table qui n'existe pas par défaut. La table va avoir une clé étrangère sur le logement sur l'hôte qui va euh, séjourner dans ce logement, date de début, date de fin, le statut de la réservation, le montant de la réservation, etc. La classe WPDB gère les requêtes à la, en base de données. Il y a une méthode insert, une méthode query qui permet de faire des requêtes SQL sur mesure, qui nous aideront pour ce, cette partie. Pour la partie paiement, je pars du principe que vous avez peut-être déjà une plateforme euh, privilégiée et peut-être il faudra l'adapter ici dans votre besoin. J'ai compté deux jours, mais ça dépend un petit peu vraiment ce que, ce sur quoi vous avez l'habitude de travailler et comment ça va fonctionner, etc. De base, du coup, pour résumer de ce que j'ai présenté pour une version basique, j'ai pris à peu près, j'ai compté trois semaines de travail. Mais forcément, forcément, le diable se cache dans les détails. Forcément, si on veut pousser les choses plus loin, si on veut aller plus loin dans le thème, dans la gestion, etc., ça peut prendre plus de temps. De même qu'à l'inverse, si vraiment on n'est pas exigeant, qu'on veut aller droit à l'essentiel, qu'on peut même repartir sur des, des, des, la gestion des droits en se basant sur des extensions qui existent déjà, on pourrait être encore plus rapide que ça, s'il y a vraiment besoin. Donc, c'est à la louche, mais c'est pour donner une idée de ce que je viens de présenter rapidement sur cette étude de cas. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de se dire, OK, on peut reproduire une sorte de Airbnb basique sur un socle WordPress en trois semaines. Euh, voilà, Mais pareil, trois semaines, ça dépend. Est-ce que vous êtes familier avec WordPress ou non Est-ce que vous avez de l'expérience Ça va dépendre. Si on voulait aller plus loin sur ce projet, on pourrait tout à fait parler, par exemple, de la notation des les autres qui vont noter le propriétaire, ou vice-versa, les propriétaires qui votent, qui notent les hôtes, modérer les images, signaler une annonce, la gestion des échecs de paiement, l'internationalisation du contenu, les notifs par email, l'affichage d'une carte géographique type Google Maps, etc. Donc, on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin dans, dans les fonctionnalités, et du coup, de trois semaines, on pourrait rajouter des semaines, voire des mois de travail sur ce fameux socle WordPress. Euh, voilà, j'espère en tout cas vous avoir présenté un petit peu quelques petits, euh, comme un starter kit, si jamais vous êtes intéressé ou si vous voulez aller plus loin ou pour vos besoins. Et euh, sinon, vous avoir présenté un petit peu tout ça. On arrive à la fin. Vous allez avoir à peu près 4 minutes de questions. Le, la documentation pour les développeurs est présente ici. J'ai donné l'URL. De toute façon, ça se trouve facilement sur le site officiel. Euh, mais voilà, on va avoir cette... Enfin, euh, en tout cas, voilà. Je vous remercie et on a euh, à peu près euh, 3-4 minutes de questions. Je vous remercie. Euh... Merci beaucoup, Denis. Alors, la question arrive. Alors, première question, démarche intéressante, mais n'arrive-t-il pas à un moment le choix de WordPress est bien, très bien pour faire évoluer le projet Ça peut, oui, euh, ça va dépendre des projets, bien entendu. Euh, on pourrait, euh, enfin si c'est un projet ensuite qui va durer euh, des mois et des mois, puis des années, etc. Et que l'on souhaite… Alors, L'exemple typique, c'est vraiment la, la base de données avec les enregistrer des infos dans une méta, dans une table de, avec des métadonnées. vous on ne peut pas trop filtrer dessus. Ce n'est pas pratique en termes de performance. Donc, il pourrait y avoir un frein euh, sur le long terme pour des gestions de performance, etc. Euh, mais ceci dit, on pourrait toujours rester dedans, dans du WordPress, et se dire que, euh, « Ok, j'arrête d'utiliser la table standard, je me crée une table à moi, à côté. » Donc, ça dépend ce qu'on veut faire rentrer dans du WordPress ou pas. Ça, ça dépend de la perception que vous en avez. Merci. Ouais. Alors, j'ai une petite question, moi. je ne peux pas en poser euh, parce que je n'ai pas les bons droits. Mais euh... Est-ce que tu as des tips pour choisir une bonne extension de WordPress pour éviter des écueils Est-ce que le payant, c'est forcément mieux que le gratuit ou ce genre de choses euh, Il faut la tester. Le payant n'est pas forcément mieux que le gratuit. La popularité, déjà, dans un indice. Mmh. Si on voit qu'une telle extension est téléchargée plus de 100 000 fois, alors qu'une autre est téléchargée que 10 000 fois, euh, il y a de fortes chances que. Ouais. Il une plus forte communauté, on trouvera de l'aide, ils aiment mieux interfacer les choses, etc. La popularité donne un gros indice et le payant n'est pas mieux que le gratuit, ça dépend. Les grands débrouillards vont tester une à une les extensions pour voir ce que ça vaut. Et après, on peut aussi, quand on a un petit peu d'expérience, aller regarder à l'intérieur. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus euh, fermées qui disent « Non, mais moi, euh, je, les, je crée toutes mes extensions comme ça, je, je sais vraiment ce qu'il y a dans mon code et euh, je sais qu'on ne va pas euh, récupérer des données ou de ce genre de bricole mm. Là, c'est l'avis de chacun, entre guillemets, euh, et ça dépend peut-être du temps consacré au projet. Si le client a vraiment un tout petit budget qui a pas le temps, bah, on va droit à l'essentiel. Ok. Euh, alors, on a eu le temps pour une dernière réponse rapide. Euh, oui. Des plugins particuliers pour développer plus rapidement. Euh, je ne me souviens même plus le nom. Il y a un plugin qui permet d'aller regarder les performances. Euh, ouais. euh, mais euh, pas, ça ne va pas permettre de développer plus rapidement. Ça va permettre d'aller vous comprendre ce qui se cache sous le capot quand la page se charge. Ok. Ok. Ouais. Sinon, euh, non, c'est à, la... ouais, à la main, en général, on arrive à se, à se débrouiller. Euh, c'est plutôt pas mal. On est bon niveau timing C'est parfait, vraiment parfait. Donc, euh, merci beaucoup.